Yo, c'est Itiros, j'espère que vous avez tous la forme les potos, moi ça va. Alors aujourd'hui on va parler d'une moto que moi j'aime beaucoup, hein. après il y en a certains qui n'aiment pas, bon, en fait, qui la trouvent trop plastique, machin comme ça, moi j'aime beaucoup, hein. j'aime beaucoup le moteur, j'aime bien la sonorité, j'aime bien la puissance, Et puis, le prix n'est pas trop trop cher, c'est la Z900 qui fait partie quand même des motos les plus vendues de France, hein. ni plus ni moins, hein. je veux dire, les ventes sont là. Hein. Euh... C'est une moto qui a, qui a évolué depuis que la Z1000 a été dégagée du catalogue à mon immense, mais immense regret. C'était pour ma part la moto la plus badass et la plus agressive qui soit. Elle avait un design et qui tuait littéralement, elle était magnifique avec un bruit de fou. Et ils l'ont dégagé à cause de ces connards d'écolos et, et ces normes euro 5, elle ne passait plus euro 5. Et donc euh, elle est vendue dans l'Europe entière pratiquement, sauf chez nous et en Allemagne. Voilà, les, deux, les deux pays d'homosexuels de, de, maintenant c'est devenu... Voilà, on a, on, a peur de, on a peur de polluer, on est, on est vraiment devenu des, des vrais tafioles à cause de ces écolos et de ces gauchistes de merde. Donc euh, malheureusement on ne peut plus l'avoir, donc bah, la Z900 du coup a remonté plus ou moins en force parce qu'ils ont senti qu'ils vont tourner hein, littéralement, kawa, donc ils l'ont fait évoluer énormément la, la, la Z900 avec l'écran TFT connecté et tout ça euh, euh, même pour, le, pour le, le, mode, le millésime 2021 et maintenant 2022 il y a même une version avec des, une, des fourches euh, améliorées et une suspension arrière au euh, Bon qui est un peu plus chère hein, forcément mais voilà donc ils l'ont fait évoluer et là cette année ils ont sorti un nouveau coloris qui pour ma part qui est magnifique le... Il y a trois -col coloris, c'est le métallique, je ne sais plus trop quoi, le ebony et un autre. Et moi, c'est le ebony, il est magnifique. C'est un mélange de noir et de gris, anthracite. Euh, ils appellent ça, mat, euh, avec un peu de vert. Mais c'est pas le vert pétant de chez Kawak, et moi, j'ai beaucoup de mal. D'habitude, moi, Kawak, ce que j'aime, c'est quand il fait noir et rouge, quoi. Mais là, ils ont fait un espèce de vert mat plus... Euh dirais-je moins pétant c'est magnifique elle est magnifique la moto magnifique le seul petit bémol que j'ai que depuis sur la z900 que moi euh, voilà comparé à la z1000 c'est le, le phare avant attention qui est, qui est loin de, de toutes les pourritures et les, et les trucs dégueulasses qu'ils font actuellement chez ktm euh, etc avec ce espèce de phare euh, horizontal euh, vertical je veux dire c'est vraiment dégueulasse mais euh, même chez la suzuki s 1000 qui est un phare qui est même si elle n'est pas moche-moche, mais enfin, faut, faut aimer. Non, là, c'est une espèce de phare qui, qui est bien, mais qui est moins agressif, ce que je veux dire. Regardez la Z1000, faites, mettez la Z1000, la Z900, ou même l'ancienne Z900, dans les années 2018, elle avait un espèce de regard bien euh, agressif, qu'elle qu a perdu. Là, elle est aseptisée dommage. Elle est belle, elle est belle de côté, elle est belle de derrière et tout. Elle fait badass. Sauf le devant, ce sens, ça lui coupe la ligne. Ça lui... Non, pas la ligne, la ligne. Non, je, je m'exprime mal. La ligne n'est pas coupée justement. Non, ça lui aseptise la moto. Voilà. C'est comme si vous aviez quelque chose de, de, de, de, de vraiment badass et puis d'un coup vous mettez un truc gentil devant, ça voilà, ça, ça, ça, ça arrête le, le, le, le machin quoi. C'est dommage, c'est le seul truc que je peux lui reprocher à cette moto, après tout le reste, ça reste une très très bonne machine, très puissante, je crois qu'elle fait dans les 125 chevaux, si je ne me trompe pas, hein, je crois, hein, ça je suis plus sûr sûr, je crois que je fais dans les 125 chevaux, c'est un 4 cylindres en ligne, moi je, je, je surkiffe le 4 cylindres en ligne, d'ailleurs c'est ce que j'ai là, hein. moi je, je ne jure que par le 4 cylindres en ligne, enfin 4 cylindres en ligne, oui, enfin oui, ah enfin, oui il y a 4 cylindres en ligne, oui, c'est vrai que moi j'aime bien le 4 cylindres en ligne. Donc voilà, je suis sûr qu'il fait le 4 cylindres en ligne. C'est super bien refroidi. ça, ça C'est puissant, ça, ça marche très très bien, ça monte très haut dans les tours. Et en même temps, c'est très coupé Vous pouvez passer même à 3ème à 20 km/h sur un Dodan. La moto elle passe pétard. Donc voilà, euh, ça reste une machine qui est vraiment, vraiment très efficace, très très intéressante. Euh, et ce nouveau coloris, il est magnifique. Après, il y a les autres coloris. C'est noir, euh, noir, gris, rouge. J'aime moins. Et l'autre, je ne sais même plus à quoi il ressemble. Mais le ebony, c'est celui-là qui, qui a les jantes vertes, voilà, les jantes vertes, il a un petit peu de vert sur le cadre, mais sans trop trop exagérer, il y a une espèce de mélange de noir avec de grimate. c'est magnifique, elle est vraiment, oh elle est de toute beauté, de toute beauté la moto, c'est vraiment une très très bonne machine, très très belle, et euh, le seul petit bémol, voilà, parce qu'elle a été bien, il faut bien parler, il faut bien reprocher des choses, c'est que je trouve dommage qu'il n'ait fait évoluer leur machine plus que ça en sent qui reste sur cette continuité Kawasaki. Après, vous allez, des certains qui vont me dire, oh, mais qu'est-ce que tu veux de plus? De toute façon, la moto elle est déjà euh, plus que raisonnable. Elle a les modes moteur, elle a l'écran connecté TFT qui sait, vous qui se connecte au téléphone. Maintenant, c'est la grande mode l écran couleur TFT. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'anti-patinage au niveau de l'embrayage. Voilà enfin, tout quoi. Je veux dire, après, la seule truc, voilà que je. Deux choses que je dis, franchement, ils auraient pu mettre à niveau sans trop monter le prix. Hein, parce qu'elle est déjà un peu chère quand même. Hein, je crois qu'il y avait dans les, dans les 10-11 000. Hein. C'est euh, de mettre un régulateur de vitesse et de mettre surtout, surtout, un... on appelle ça déjà un, Une centrale YEMU 6 voilà, axes. Voilà. Ça, ça aurait été déjà pas mal. Et le mieux du mieux, bon là, on va, dé on va dégager le régulateur de vitesse sans s'en les couilles. Mais au moins un shifter. Voilà, un shifter up, up, et hein. Un shifter up and down sur une moto de ce calibre là 125 chevaux c'est quasiment un indispensable et ne pas le mettre en 2022 voilà encore sur une moto comme la mienne qui fait que 100 chevaux et euh, qui est un roster plus euh, comment dirais-je raffiné et qui est plus pour quoi, se balader comme ça à la limite on, on s'en fout mais pour un gros roster sportif comme ça bienvelu qui envoie qui envoie sec comme ça ne pas mettre de shifter up and down en 2022 ça commence un petit peu à manquer quoi, voilà c'est le seul truc. Après moi, je j'ai jamais eu de moto avec shifter, donc euh, moi, ça, ça me manque pas plus que ça. Mais je sais que si je devais passer sur un gros modèle comme ça, un shifter à peine norme, je dirais pas non. Encore le régulateur de vitesse, à l'ennemi, de vous en foutez. Parce que c'est vrai que faire de l'autoroute avec un, un carrossier c'est quasiment impossible. Parce que c'est pas que le moteur ne peut pas, il le peut. Il, vous pouvez euh, -je, faire la France entière avec, c'est que c'est inconfortable. C'est comme la mienne. La mienne, vous faites, vous faites 70-80 km, h vous n'avez plus de cul. Le, la selle, elle est dure comme du béton. Et les suspensions sont raides comme, de, comme du goût. Mais euh, parce que c'est fait exprès pour tenir la route quand vous prenez les virages à pleine vitesse. Faut que ça ne bronche pas. Mais après, voilà, un, un shifter up and down et Musizac, ça c'est de Mucizak, ça c'est... Voilà. Vous savez pourquoi ils le font pas, Kawa Vous savez pourquoi ils font pas Parce que c'est une marque, et elle a toujours fait ça, c'est une marque qui essore l'idée jusqu'à la dernière goutte. Ils essorent le citron tant qu'ils peuvent. Tant qu'ils peuvent vendre un modèle sans trop le faire évoluer, mais ils vont le faire jusqu'à l'extrême limite jusqu'à ce qu'à un moment leur vente commence à se casser la gueule c'est ce qu'ils ont fait avec la Z 900 elle avait aucune électronique c'était encore pire que maintenant un écran carrément LCD pourri à mort ils l'ont gardé sur des années jusqu'à un moment ils ont vu que vraiment ils arrivaient plus du tout à vendre et que la concurrence les atomisés littéralement est temps de l'affaire voilà c'est juste ça c'est une marque comme ça c'est une marque comme ça qui qui exploite leur, leur idée jusqu'à la dernière goutte voilà euh, sinon, euh, sinon, voilà, rien à dire de plus sur cette moto. C'est une valeur sûre. C'est de la qualité, aux japonaise. C'est un moteur qui est éprouvé, autre qu'éprouvé, parce que justement eux, la seule pièce c'est qu'ils font jamais évoluer leur moteur quand ils font un très peu, et Ils les font évoluer sur vraiment les très hauts haut de gamme, comme, comme la ZH2 tout ça. Et sur ce modèle-là, c'est un moteur qui date depuis, depuis 10 ans. Mais justement, c'est ça qui est bien. C'est Quand c'est un moteur qui est éprouvé comme ça, il a fait, il a fait ses preuves. Il est fiable. Il, il fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Il, il Vous emmerde pas comme le mien. Le mien, c'est un, un moteur Honda qui est prouvé depuis je sais pas combien depuis 10 ans. Il a fait ses preuves et il m'emmerde pas donc c'est une valeur sûre pour y aller les yeux fermés si vous changez de moto, mis à part ouais, qu'il manque le shifter et la centrale nu. Bon, mis à part ça, elle reste dans un prix contenu, dans une dans un coloris magnifique et c'est une très bonne magie. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse les potos. Je vous remercie de votre fidélité. On est déjà 1700. 8 abonnés, c'est énorme, j'ai pris 15 abonnés d'un coup cette semaine, je ne sais pas pourquoi et en tout cas, GG à tous et merci les gars, allez, ciao